Entrée maintenant, départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour Vélogique. Euh, euh, donc, Vélogique Colonel Draper Cup, épreuve de groupe 2, avec un bon départ pour Woltag, avec Black Catback qui va partir maintenant, lancé par CDXC Gion devant, devant Woltag. Undercover Agent se retrouve en troisième position alors que Opera Royal est quatrième et on ferme la marche avec Edith Arottrail. En tête de la course, le revenant Black Catback avec deux longueurs, deux bonnes longueurs d'avance sur Woltag qui lui-même précède Undercover Agent d'une longueur et demie. À deux longueurs, nous avons Opéra Royal, puis en dernière position, le poids plume, Edith Aron Trail qui a déboîté. Alors qu'on est à 800 mètres du poteau, Black Cat Bat qui a ses deux bonnes longueurs d'avance sur Wall Tag. Et euh, voilà que Undercover Agent est rejoint maintenant par Edith Arrow Trail. Opéra Royal également commence à bouger et se retrouve lui à l'extérieur de Undercover Agent. Alors qu'on va passer à la roue du gouvernement. Ça bouge de tous les côtés, mais. Euh, Black cat a toujours l'avantage Regardez Woltag passe à l'attaque Edith à retrait, s'est rabattue en troisième position. position est déjà sous pression Avec Pierre Kornhofer, et en dernière position Pera Royal, les cheveux vont tourner Alors qu'on va aborder la coupe avec Black cat Qui va tourner en tête, et la menace se précise Maintenant, avec Woltag avec Edith À retrait, mais Black cat qui repart de plus belle Lancé par Sénix et Au On de revenir avec Edith à retrait Mais Black Cat-Bat a toujours l'avantage Et va-t-il jusqu'au bout Et bien oui, Black cat fait un retour gagnant. Alors il y aura certainement des déductions sur le cheval gagnant. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette première course. Ce programme à bon départ pour Hit the Green qui est bien parti également. Kimberley, très sollicité. Secret Idea, complètement à l'extérieur, qui semble insister pour le commandement à l'extérieur. Mais Kimberley garde l'accord devant Secret Idea et The Green a euh, trouvé les barres en troisième position. Il est accompagné par Zontus Kalichian pour l'instant pris en épaisseur. Ensuite, on retrouve Napoli. Le favori, euh, Top of the Rock, se retrouve en 6e, 7e position sur les barres. Et en dernière position, il y a Tim Tiger, alors qu'on passe au Tobo Secret Idea a pris les choses en main avec deux longues gardes d'avance sur Kimberley. En troisième position toujours Hit The Green Accompagné par Zantus, Kalichian toujours en épaisseur Ensuite on retrouve Napoli qui évolue à l'extérieur de Top of the Rock Et en dernière position le Gris Temp The Tiger Alors qu'on est à 600 mètres du poteau Avec Secret Idea toujours en commande Trois longs en avance maintenant sur Kimberley Zantus qui commence quelque peu à bouger Hit The Green également bien placé Kalichian toujours en épaisseur Ensuite Top of the Rock, Napoli Temp The Tiger Alors qu'on est à 300 mètres du poteau venir chercher Secret Idea qui a toujours une bonne marge d'avance devant Kimberley. Alors qu'on va aborder la cour pour rentrer en ligne droite finale Qui rattrapera Secret Idea qui tente de repartir avec Kimberley. Qui va faire l'effort que décolle à l'extérieur. Hit the green. Mais Secret Idea a toujours l'avantage avec Xanthus. Qui remonte fort également tout comme Top of the Rock. Mais Secret Idea a toujours l'avantage. Et va aller s'imposer dans cette première course. Secret Idea s'impose devant Xanthus. Rousset et l'entrée de qui départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette deuxième épreuve. à bon départ pour Dunzi, également bien parti à l'extérieur. Et il y a Watekid, pour l'instant, lead singer, euh, va passer à l'extérieur de Dunzi. Ensuite, il y a également placé Artak sur les bars en 3 4e position de leur sillage. Il y a eh bien, euh, Willis Choice, ensuite, euh, il y a Duke of Yoke, Crazy Charlie et Yankee Force en dernière position. On a déjà passé l'automobile arctique. On est à 900 mètres du poteau. Avec Leedsinger finalement qui a ravi le commandement à Dunzi qui suit en deuxième position. En troisième position, il y a Watekid qui évolue à l'extérieur de Artax. Ensuite, il y a Crazy Charlie. Il y a Willis Choice, Yankee Force, Duke of York qui se retrouvent en dernière position alors qu'on est à 600 mètres du poteau. Leedsinger, single le meneur de cette épreuve avec deux longues avances sur Dunzi à l'arrière, il y a Artax, Watekid. On est. On on tente d'arriver à l'extérieur avec euh, Willie's Choice. Crazy Charlie également qui se rapproche côté col. Alors qu'on va aborder la cour pour entrer en ligne droite finale. Il faut venir, venir chercher. Eh bien, Leedsinger qui repart maintenant. Lancé par Cedric CGO à ses trousses. Il y a, eh bien, Crazy Charlie euh, qui termine fort à l'extérieur. Leedsinger, Crazy Charlie. Crazy Charlie a dominé Et Il va aller s'imposer dans cette deuxième épreuve. Crazy Charlie devant Dunsey. départ de cette euh, troisième épreuve, tous euh, très bien partis avec un bon départ pour Ball Phoenix également euh, bien parti, Traveling Man dans leur sillage, Secret Night, Flowerscape à son extérieur, mais c'est Ball Phoenix euh, qui va lancer cette épreuve en deuxième position on retrouve Traveling Man à son extérieur Flowerscape, ensuite on retrouve euh, Lucky Atlas à son extérieur Secret Night, Manitoren pour l'instant en épaisseur, ensuite euh, est repris en dernière position Charles Tiger, alors qu'on est parti Assez moyennement Le train assez lent euh, Imprimé par Ball Phoenix Qui est toujours en tête Devant Flowerscape En deuxième position à l'extérieur Le Travelling Man Idéalement placé Ensuite de leur sillage Il y a Lucky Atlas John Tag, S'est rapproché côté corde euh, Ensuite à son extérieur Il y a Secret Knight Et en dernière position Manatee Renate On est à 600 mètres du poteau On se dirige Vers la rue du gouvernement Toujours sous l'impulsion De Ball Phoenix Flowerscape toujours à l'extérieur de Traveling Man Lucky Atlas Commence quelque peu à bouger tout comme Secret Knight qui est lancé par Bernard Phillips, Jarl qui suit très bien toujours Manet -ren en dernière position. On va aborder la cour pour rentrer en ligne finale. Ball Phoenix en a encore bien en main à l'entrée du village Il repart de plus belle maintenant. Lancé donc par euh, Jamie Radiosen. On tente de revenir avec Traveling Man. Mais Ball Phoenix a toujours l'avantage. Mais Traveling Man termine de plus en plus fort. Tout comme Jarl Mais Ball Phoenix a toujours l'avantage. Et va les s'imposer. Paul bon, Félix impose, Travelling Man deuxième. C'était là. Mr. Green Street départ dans quelques secondes. Voilà c'est parti pour cette quatrième épreuve Trans Global Trophy 1850 mètres à parcourir avec un bon départ de All Meca Black Starsky sollicité pour partir pour l'instant mais reste à l'extérieur de, de All Meca Black ensuite il y a Paddington Slug également très bien parti dans leur sillage il y a Deer Park, ensuite il y a Overdose qui suit très bien en 4, 5 e position Berg pour l'instant pris en épaisseur ensuite il y a Mr Green Street qui évolue à l'extérieur de Mochino, Dream Forest alors que les cheveux passent devant les tribunes pour la première fois Qui ferment la marche Au passage du but Avec Starsky en tête devant Paddington Cluck Qui évolue à l'extérieur de All Mecha Black Bug Toujours pris en épaisseur Ensuite il y a Deer Park Overdose Juste derrière, il y a Mr Green Street qui se rapproche à l'extérieur de Overdose. Ensuite, il y a Mochino et en dernière position toujours Dream Forest. On passe au Tobo Malartic. Un train assez lent imprimé par Starsky en deuxième position. Il y a Bug. Paddington Club est toujours en troisième, s'accélère avec euh, Deer Park Overdose. Ensuite, euh, Mr Green Street, Mochino et toujours Dream Forest en dernière position. On est à 700 mètres du poteau, on se dirige bien sûr vers la rue du gouvernement. Toujours sous l'impulsion de Starsky devant Bug, All Black, Paddington Sluck, Overdose, toujours idéalement placé. Deer Park, ensuite il y a Mochino, Mr. Green Street, Dream Forest est toujours en dernière position. Alors qu'on est à 500 mètres du poteau, Starsky qui prend le large et creuse l'écart avec deux longues gardes d'avance À l'arrière All a Black, Bug, Deer Park est lancé complètement à l'extérieur alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Il faut y revenir chercher... Starsky qui a pris le large maintenant avec Overdose qui va tenter de s'amener à l'extérieur avec Olmeka Black, Deer Park également qui fait appel une belle accélération avec Mochino également là, Deer Park, Mochino, Mochino qui va s'imposer, c'est Mochino qui termine le plus fort et qui. respectif, départ dans quelques petites secondes. Voilà, ils sont partis, départ un peu long pour Boya, Bonnie Prince essaye de prendre le commandement de la course et regardez Edge of the Sun qui va essayer de lui aussi de garder la corde. King of Tara s'est placé en troisième position, va essayer de se rabattre maintenant devant Dynamite Jack, le favori. Puis nous avons The Jazz Singer, Lazer. À son extérieur, nous avons euh, The Best Day of My Life. Puis à deux longueurs, nous avons Boya. Et le dernier cheval, c'est Cyber Special. Les chevaux passent au turbo Malatik avec euh, Edge of the Sun qui mène la course, euh, ne, se, euh, ne se laissant pas faire. Uh, Bunny Prince est condamné à l'extérieur. Troisième position à la corde, nous avons King of Tara, puis à l'extérieur, The Jazzinger, Singer, suivi de Dynamite Jack. À son extérieur, il y a le cheval Best Day of My Life, suivi de Laser Boya et Cyber Special. Les chevaux n'ont plus que 700 mètres environ à courir, toujours Edge of the Sun qui est en tête avec une demi-longueur d'avance devant Bonnie Prince. En troisième position, King of Tara avec Bernard Federer-Bancel, The jazz Singer, regardez à l'extérieur, la casaque rouge et bleu de Best Day of My Life qui essaie de combler son retard. Nous avons Dana Majak qui attend son heure et lancé actuellement Cyber Special. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. La lutte sera sévère, regardez. Alors que Edge of the Sun est toujours en tête à l'extérieur, nous avons Best Day of My Life, King of Tara, et aussi, alors que Dynama Jack se mêle à la lutte, King of Tara, Dynamo Jack, Dynama Jack à l'avantage, et ça va spécial à l'extérieur, mais Dynama Jack va liguer cette course. Dynamo... Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette sixième épreuve. Velogic All-Age Services Trophy. 1850 mètres à parcourir avec un bon départ de Hooves of Thunder euh, qui euh, est rapide, tout comme Eight Cities qui semble assister à l'extérieur. Lemon Shot également vient se placer dans la foulée euh, de ses chevaux à l'extérieur. Cependant, de Moonrise Sensation et de Redline Captain. Ensuite, dans leur sillage, il y a Council of War, Sir Bernardini. Les chevaux passent devant les tribunes pour accrocher le but pour la première fois Hooves of Thunder qui imprime le train en deuxième position 8Cities Lemon Dropshot se retrouve en troisième position à l'extérieur de 8Cities ensuite il y a Moonrise Sensation à son extérieur Red Line Captain Sir Bernardini comme se le voit Protea Paradise, ensuite il y a Arlington Revenge et en dernière position fidèle à son habitude In a Million. On est dans la ligne opposée à 900 mètres du poteau, toujours sous l'impulsion de Hooves of Thunder. Voilà que Eight Cities revient à la charge à l'extérieur, lancé par Dinesh Shuffle, Lemon Dropshot va trouver les barres en troisième position. Ensuite il y a Redline Captain toujours à l'extérieur de Moonrise Sensation, Sir Bernardini console se of Arlington Revenge, ensuite on retrouve In a Million toujours en dernière position juste devant lui, Protea Paradise. On accroche la rue du gouvernement. On a vachement accéléré à l'avant avec Eight Cities qui creuse l'écart. Avec deux longueurs d'avance sur Arlington, sur Hooves of Thunder. Voilà que Lemon Drop Shot commence à bouger. Tout comme Sir Bernardini lancé par Sélix à l'extérieur. Arlington Revenge également commence à bouger. On aborde la cour pour entrer en ligne droite finale avec Eight Cities qui. Est est accroché maintenant par Consolovoir. Lemon Drop Shot, ce Bernardini, ce Bernardini avec Il Inemilion également qui arrive maintenant, avec ce Bernardini qui a toujours l'avantage, ce Bernardini qui va s'imposer devant Inemilion. Départ de cette huitième course, tous bien partis avec un bon départ pour Promissory, Mr. Cranford, Donan complètement à l'extérieur. Euh, donc, qui tente de, de partir. Euh, pour l'instant, il y a lutte pour le commandement entre Promisory qui garde la corde, Mr. Crumford, donnant quelque peu repris, se porte à l'extérieur euh, de Iron Wolf qui suit très bien. Ensuite, il y a Divine Connection, World Buster en dernière position, Blow in the Box. Alors qu'on passe euh, on est en pleine descente à 900 mètres du poteau. Lutte sans merci pour le commandement. Promissory et Mr. Crumford. Donan toujours idéalement placé à l'extérieur de Iron Wolf qui est pas mal non plus. Ensuite, il y a Divine Connection, World Buster et Blow in the Box toujours en dernière position. On est parti très très vite dans cette épreuve. On est à 600 mètres du poteau. On se dirige vers la rue du gouvernement avec Promissory et Mr. Cranford, Donan, Iron Wolf. Regardez, Divine Connection, World Buster qui commence quelque peu son effort. À l'arrière, il y a Blow in the Box. Eh bien, Promisory va certainement mener le peloton en ligne droite sous la menace de Donan. Iron Wolf est encore bien dans le coup à l'arrière. On tente de devenir World Buster, Plein pleine ligne droite finale. Promisory toujours en tête avec Anwolf Wolf qui va s'amener côté corde. À l'extérieur, il y a Donan. Mais Promisory a toujours l'avantage alors que Buster termine de plus en plus fort. Promisory, Buster à l'extérieur. Mais c'est Promisory qui va aller imposer devant World Buster. Deuxième course. Voilà c'est parti mesdames et messieurs pour cette neuvième et dernière course au programme avec un bon départ de Volatile Energy côté corde. Manolette également est bien parti. Regardez comment Sony qui tente de surmonter son couloir extérieur. Mais pour l'instant il reste à l'extérieur de Volatile Energy. Manolette dans le sillage des leaders à l'extérieur de Santido. Ensuite il y a Seven Express. Euh, suivi par euh, et bien Special Force. Ensuite il y a Newsman. Double winner, Mr. Mogambo. Rochester se retrouve en dernière position alors qu'on est dans la ligne opposée avec Volatile Energy toujours en tête, devant Command Sony qui évolue à l'extérieur de Santido. qui a beau parcours jusqu'ici. Manolette est repris quelque peu et se porte en quatrième position. Ensuite, il y a Seven Express. Euh, à l'extérieur, euh, de Double Winner, il y a Newsman. Ensuite, Mr. Mogambo, Rochester, toujours en dernière position alors qu'on est à 600 mètres du poteau. On se dirige vers la rue du gouvernement. Volatile Energy toujours en tête devant Command Sony. Sentido, l'attaque de Special Force qui part de loin maintenant. Mr. Mogambo également Commencer son effort, tout comme Newsman qui se rapproche. Seven Express euh, également là euh, sur les barres. Ensuite à l'arrière, Rochester commence à bouger alors qu'on va aborder la cour pour entrer en ligne droite finale avec Volatile Energy qui est toujours en tête et qui tente de repartir avec Command Sony à l'extérieur. Sentino également là, Special Force, Newsman également qui tente de trouver le passage. Mais Volatile Energy a toujours l'avantage à l'extérieur. On termine de plus en plus fort avec Command Sony. Volatile Energy, Command Sony, Volatile Energy!